Deux joueurs éligibles, deux receveurs, ok D'accord Si par exemple, j'ai quatre receveurs, un running back, c'est un autre personnel, ok C'est ça le personnel. Et c'est complètement indépendant de la formation offensive. Complètement, d'accord Donc là, typiquement, j'ai un personnel 21. Donc ça, ça pourrait être high form, ça pourrait être ce que vous voulez. Là, ça reste personnel 21, sauf qu'on est spread. Donc, personnel 21, là, là j'aurais deux receveurs, un là-bas, un là-bas. C'est juste que j'ai sorti mon fullback, j'ai sorti mon Y. J'ai une spread double twins, ok, mais c'est le même personnel. Vous voyez la différence Là, c'est la même chose en dessous. J'ai un personnel 10, strong slot, weak slot, sauf que j'ai la même formation qu'au dessus. Et là, j'ai un personnel 10, strong slot, weak slot, et mon hayback qui est là, et c'est pareil. Ok, ça c'est personnel 10, ça c'est personnel 21. Pourtant, j'ai deux formations différentes. Vous voyez, c'est vraiment deux choses qui sont à part. Ok, donc le personnel, c'est exactement la même chose en offense que quand nous on dit jouer une 42 jouer une 33, jouer... c'est exactement pareil, okay 42 c'est le personnel défensif, 4 D-line, 2 linebacker, 5 DB, vous voyez ce que je veux dire Donc là le chiffre qu'on n'a pas, c'est le nombre de receveurs, okay de running back, un tight end, 2 receveurs, plus le quarterback, mais le quarterback on le... on le compte dans le, vous voyez ce que je veux dire Wildcat par exemple, pas de quarterback, ça s'appelle Wildcat, c'est pas P21, c'est Wildcat.